Nos projets 2020, c'est très lié à la télévision segmentée, euh, puisque la nouvelle loi audiovisuelle va, va faire bouger les lignes euh, de ce point de vue-là. Évidemment, ça impacte toute la chaîne, euh, à la fois sur les sujets publicitaires, mais également sur les sujets de data. En quelques mots, quand même, qu'est-ce que la télévision segmentée C'est la capacité qu'on va avoir à pouvoir cibler sur l'écran de télévision, euh, sur le flux, flux linéaire, euh, les publicités et proposer des publicités alternatives euh, qui utiliseront évidemment des données euh, de ciblage comportemental, des données de ciblage d'usage. Donc euh, il s'agit d'être capable euh, de proposer euh, à chaque moment, au meilleur instant, euh, une publicité la plus adaptée possible. C'est à la fois un, un, un, un grand défi euh, du point de vue de la performance et de la mesure, mais c'est aussi un défi d'un point de vue technologique, puisqu'aujourd'hui euh, euh, il faut doter les box de la capacité d'ad-switcher, de, de c'est le mot technique qu'on utilise, c'est-à-dire de basculer d'un flux linéaire à un flux qui est digital. On parle aussi souvent de digitalisation de la télé et c'est l'enjeu principal, cette modification de l'expérience publicitaire sur tous les écrans, mais en particulier sur l'écran de télévision.